écoutez mon les j'espère que vous allez bien. L hype est totale. La nouvelle extension vient d'être annoncée avec la nouvelle classe. J'ai plein de choses évidemment à vous dire durant euh, cette vidéo. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a trois articles qu'on va euh, regarder qui viennent de sortir il y a quelques minutes de ça. Le nouveau perso, le cheval de la mort. Des infos sur la nouvelle extension qui sortira le 6 décembre. Et voilà, quelques petites notes de euh, mise à jour euh, sur Hearthstone et accessoirement sur Battlegrounds. Mais plein de petites choses aussi qui sont rajoutées, vous allez voir, qui ne sont pas spécialement de l'ordre de la carte propre, mais un peu plus de cosmétiques et tout. Bref, vous allez voir, c'est absolument formidable. Alors, la nouvelle extension s'appelle La Marche du Roi Lich. Et forcément, un nouveau euh, perso arrive. C'est euh, tout simplement euh, Le Chevalier de la Mort. Alors, ce sera... Euh, c'est vraiment un perso qu'on peut jouer, hein, comme Malfurion, comme Illidan, etc. Donc ça va être assez dingue. Avec vraiment des capacités propres, pardon. Euh, des capacités propres, avec des, des synergies vraiment particulières. Vraiment, il y a tout un ensemble qui est fait autour. Il y a vraiment beaucoup de travail. Euh, ça, c'est indéniable et on va voilà, le, le lire et le comprendre au fur et à mesure de l'article. Voilà, je ne vais pas vous lire évidemment ce qui est marqué, hein. je l'ai lu dans un premier temps, je vais tout simplement essayer de vous l'expliquer. Sinon vous pouvez aller sur le site tout simplement de Player Stone, il euh, y a dans toutes les langues évidemment. Donc euh, c'est un euh, héros qui a un pouvoir héroïque qui s'appelle la goule assaillante. Ce pouvoir coûte 2 mana et va invoquer une petite goule à 1 avec charge. Cette créature-là, on le voit ici, meurt à la fin du tour. Donc pour deux, on a une, un charge qui meurt à la fin du tour. Ce pas incroyable, mais il y a plus que ça avec le perso, et ça c'est ça qui est cool on a la mécanique de classe, sa mécanique à lui, ce sont les cadavres. Quand euh, un serviteur allié meurt, le chevet de la mort génère un cadavre. Donc vous voyez, on voit ici, il va y avoir les cristaux de mana et dessous va y avoir un petit compteur de cadavres. Euh, sachant que euh, ça fonctionne avec les serviteurs euh, qui sont invoqués par le biais d'autres cartes et qui meurent ensuite. Les serviteurs qui reviennent sur le plateau avec réincarnation. Tout simplement, tous les serviteurs qui meurent euh, vont finalement euh, aller, on va dire, dans la petite zone de cadavres. Donc, si vous avez trois serviteurs morts, ce sera marqué 3 dans cette zone de cadavres. Donc, ça, c'est sa capacité. Euh, et après, évidemment, en fonction du nombre de cadavres que vous allez avoir, vous allez avoir des cartes qui vont plus ou moins avoir des effets, qui vont retirer ces cadavres pour activer des effets, etc. Euh, donc, ça, on va découvrir plus tard. Mais voilà, en gros, le... Euh, le pouvoir héroïque va invoquer une 1-1 qui va mourir. Et pour chaque créature morte, donc vraiment, il y a le, le perso, et pour moi, ce qui incarne le perso, enfin ce qui incarne le perso, c'est surtout ça, ce côté cadavre. Parce que bon, le pouvoir héroïque il n'est pas dingo pour le coup. Mais vraiment, ça, ça va être très très intéressant. Et ensuite, il y a une mécanique de construction de deck, Chevalier de la Mort, euh, avec euh, ce qu'ils appellent les runes. Alors ça, c'est très très particulier. Euh, ça fait peut-être penser un peu à Warhammer quand on crée sa, sa, sa, on va dire, son. On équipe tout simplement son armée avec un certain nombre de points. En gros, il y a trois runes. Il y a des runes de sang, les rouges. Il y a des runes de givre, les, les bleus. Et il y a... Euh, J'ai envie d'exploser de hype là, mais j'essaye de me contenir. <rire> Je suis totalement fada avec ce truc. Et il y a les runes vertes, les runes impies. En gros, quand vous allez construire votre deck, vous allez euh, devoir faire des combinaisons jusqu'à... Avec les trois types de runes. Mais maximum trois points. Je vais descendre un petit peu et on va revenir. Par exemple, euh, vous allez pouvoir dire « Je vais jouer dans mon deck » parce qu'en fait, on ne pourra pas jouer toutes les cartes du Chevalier de la Mort parce qu'elles vont être extrêmement puissantes. Alors attention, toutes les cartes du Chevalier de la Mort n'auront pas des runes sur elles. En gros, les cartes vont avoir des runes. Par exemple, si je dis « J'ai envie de jouer deux, donc j'ai un, un, un choix de trois runes. Je reçois les trois que je veux. Donc on peut faire 2-1, on peut faire trois rouges, on peut faire 1-1-1 un, un, un, par exemple. Donc je dis que je veux jouer dans mon deck que des cartes runes, en tout cas les cartes avec deux runes rouges ou moins et un bleu. Donc je choisis deux rouges et un bleu. Donc je vais pouvoir jouer les cartes qui ont deux rouges ou les cartes qui ont un bleu. Donc par exemple là on voit les cartes un petit peu euh, avec l'effet euh, avec la rune, donc les cartes rouges. Donc voilà, la rune de 100 est celle qui offre le plus de résistance. Les cartes sont orientées vers le contrôle du plateau, donc voilà, chaque rune évidemment a ses un peu sa caractéristique, finalement. Donc, là rune de sang, c'est le côté un peu euh, patate, un peu plus de puissance, un peu de, voilà, de, de game, game board centric, si je peux dire. Euh, donc, on a le recousu, détruit un serviteur allié aléatoire, enfin, euh, un serviteur plutôt aléatoire, pas allié, dans la main, dans la main le deck, et, le, et sur le champ de bataille de votre adversaire. Donc, c'est assez fou, ça détruit tout. Donc, voilà, c'est vraiment des cartes qui sont plus puissantes que les autres, mais vous n'allez pas pouvoir en jouer beaucoup, et vous n'allez pas pouvoir toutes les jouer. Euh, faire exploser un cadavre, donc voilà, le fameux cadavre dans votre stock de cadavres, on en fait exploser un. On inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. S'il y en a un qui meurt, bah on va relancer le sort. Donc si on relance le sort, j'imagine qu'on réutilise un cadavre pour refaire l'effet. Et là, euh, 3 runes donne 5 PV à votre héros ou héroïne. Dépensez 3 cadavres pour gagner 5 PV supplémentaires et piocher une carte. Donc si j'ai choisi au préalable 2, euh, enfin, 2 rouges et 1 bleu, je vais pouvoir jouer le recousu parce qu'il me coûte un rouge. Je vais pouvoir jouer explosion morbide parce que ça me coûte 2 rouges. Par contre, je ne pourrais pas jouer sans vampirique. Pour jouer sans vampirique dans mon deck, je vais devoir dire au préalable, je joue trois runes rouges. Et donc, pas d'autres runes. Donc les runes bleues, en espérant que ce soit clair. Si ce n'est pas clair, je vous l'explique dans les commentaires. Ou alors quelqu'un d'autre vous l'explique. Mais ça me paraît relativement clair pour le coup. Euh, les runes bleues, donc euh, ça va plutôt marcher sur le, potentiel, le, le côté de destruction. Donc là, on a pour 0 réinitialise de cristaux. Ça demande deux runes bleues. Euh, inflige 3 dégâts à un serviteur s'il meurt. Alors, c'est pas toutes les cartes, hein. il y aura plus de cartes runes. Hein. Là, c'est vraiment pour donner l'exemple. Pour 2, euh, inflige 3 dégâts à un serviteur s'il meurt, découvre une carte rune de givre. Euh... Et euh, inflige 5 points de dégâts pour 7, gèle tous les serviteurs adverses et invoque une Wyrm 5-5 de givre. Donc, par exemple, pour jouer ces cartes-là, lui c'est 2 bleus, lui c'est 2 bleus, lui c'est 3 bleus. Donc, en fait, bah, pour jouer ces cartes, je suis obligé de choisir déjà 2 bleus. Donc en fait je peux dire je joue deux bleus et un rouge. Dans ce cas-là, je pourrais jouer dans mon deck le recousu, mais pas ces deux cartes-là, parce que j'ai pas de rouge. Par contre, je pourrais jouer ces deux bleus. Et pour jouer ça là, il faut vraiment jouer que des cartes bleues. Donc pas de cartes vertes et pas de cartes rouges. Vous, su vous suivez l'idée. Rune impie. Il euh, y a vraiment le côté un peu plus mort-vivant, un peu réanimation avec le côté euh, vert. C'est à la fin de votre tour euh, pour 2, la 2-3, un cadavre reprend vie et devient un fantassin ressuscité 1-2 avec Provoque. Donc il y a un cadavre qui s'enlève et à la place il y a une 1-2 provoque. Jusqu'à 5 cadavres reprennent vie et deviennent des ghouls de 2. Donc on enlève 5 cadavres dans la zone et on fait moins 5 et on met 5-2 de ruée et 3 verts. Tous vos cadavres en cri de guerre reprennent vie et deviennent des golems 1-1. Donc on enlève tous les cadavres, on met des golems 1-1 avec ruée et pour chaque golem qui n'a pas sa place, c'est plus de plus de à un autre golem. Donc c'est assez intéressant. Bon, encore une fois, les cartes sont au-dessus des autres en termes de puissance brute, mais parce qu'on ne pourra pas toutes les jouer dans la classe, vous voyez Donc ça c'est très très intéressant. Euh... En gros voilà, d'une manière générale, plus vous vous engagez dans une rune spécifique, plus vous pourrez exploiter les différents aspects de cette rune. Par contre, il bah, y a d'autres que vous ne pouvez pas utiliser. L'utilisation d'une rune secondaire peut être un excellent moyen de compenser les faiblesses de votre rune principale. En gros, quand vous allez créer votre deck, par exemple, ici on le voit, vous choisissez une rune rouge, vous choisissez un truc avec deux runes rouges, et en gros si dans votre... Et voilà, là on choisit ensuite une carte bleue. Et ça fait que on pourra ensuite jouer que ces cartes-là. Si je commence par une, une carte avec trois runes rouges, bah, je pense que les trois se mettent et après euh, on a le choix euh, que le choix avec les rouges. Vous voyez l'idée euh, Donc voilà, il y aura évidemment parce que forcément, bah, il y a déjà plusieurs, plusieurs euh, extensions en standard. Euh, les autres les autres classes ont déjà beaucoup de cartes finalement, donc il faut un peu rattraper le retard sur cette nouvelle classe. Donc euh, l'ensemble le, du set fondamental euh, en gros il y a 32 nouvelles cartes pour le set fondamental si j'ai bien compris voilà euh, on aura euh, parce que les autres classes ont un set fondamental enfin toutes le, tout le, les classes on va dire du mode standard ont un set fondamental et justement pour pallier le retard il y aura 32 cartes supplémentaires qui euh, sera disponible uniquement pour le chevalier de la mort si j'ai bien compris euh, vous pourrez accomplir un prologue pour le chevalier de la mort voilà euh, donc euh, on aura des petites quêtes à réaliser euh, Des petites games à réaliser Pour tout simplement débloquer ce nouveau set fondamental Composé de 32 cartes Voilà, les chevaliers et chevalières de la mort Disposent du plus grand ensemble fondamental De toutes les classes d'Orson. Donc voilà, ils ont un peu plus de cartes euh, Ensemble de la Voix d'Arthas euh, Alors ça... Ah oui, il y a ça aussi euh, En gros, il y a les cartes de l'extension donc Chevalier de la Mort. Euh, donc l'extension s'appelle Marche du Chevalier de la Mort. Mais en gros. Euh, Marche du Roi Lich, pardon. Et donc voilà, en classe on a le Chevalier de la Mort. Et on va avoir, j'essaye de ne pas vous perdre, les cartes de la, de la classe, de l'extension en gros. Les cartes de l'extension et de la classe. Comme toutes les autres classes. Les cartes du set fondamental des autres. Plus les nouvelles cartes du set fondamental pour le Chevalier de la Mort. Et en plus, on va avoir, euh, on va dire, une autre petite extension. Un peu comme il y a eu avec Illidan. Hein, finalement, il avait un espèce de socle Illidan en plus. Quoique, je ne suis même pas sûr, Illidan, c'était le set fondamental. Bref, en tout cas, il y aura comme une mini-extension de 26 cartes. Voilà, ils appellent ça la Voix d'Arthas avec 26 cartes. Uniquement pour la classe Seveil de la Mort. Et on pourra les acheter ça a priori. Hein. Euh. Ouais. Euh... Composé de 26 cartes supplémentaires pour la carte Chevalier de la Mort Donc euh, 26 plus 32 C'est bizarre Voilà, c'est marqué 32 nouvelles cartes Là 26, donc c'est marqué 49 au total Donc dans ma tête les 49 c'était 20 Ouais c'est assez, ok 49 au total, 3 cartes légendaires, 3 cartes épites de... 11 cartes communes, ça fait pas 49 C'est bizarre, bref Ah oui non mais c'est parce que c'est doublé Bref, bon ça ça me paraît un peu particulier Mais en tout cas voilà il y a vraiment une Entre guillemets il y a l'extension Avec les nouvelles cartes Plus un petit, une mini extension peu Que pour le perso pour rattraper un peu le retard Donc vraiment il y a deux choses pour rattraper le retard Il y a le fondamental plus cette petite extension Là je suis pas sûr d'avoir parfaitement compris Mais j'ai l'impression que c'est ça l'ensemble de la voie d'Artas. Euh, l'intégralité Ah si non en fait on le paiera pas en plus Parce que l'intégralité de la voie d'Artas. Ah non si on le paiera en plus parce que là c'est dans le méga pack de pré-lancement et sinon, sera disponible à l'achat 2000 pièces d'or. ou On peut l'acheter en pièces d'or, intéressant. Ou pierre unique, en gros. Euh, bon, là, ça, c'est euh, les, les petits showmatchs qu'il y aura sur les internets. Euh, ça, ce sera les petits showmatchs. Donc, voilà, ça, c'est le nouveau perso. J'espère que ça a été clair. On va maintenant aller sur l'extension. Parce qu'il y a aussi des nouveaux mots-clés hein, sur cette extension. Donc, la marge du roi Lich. Nouvelle extension qui sort le 6 décembre. 145 nouvelles cartes. Euh, donc Nouvelle classe, le chevalier de la mort avec sa capacité cadavre, avec un nouveau pouvoir héroïque et avec son système de runes. Il y a un nouveau type de serviteur, les morts vivants. Et les serviteurs à deux types. Donc il y aura des serviteurs avec deux types et des serviteurs avec morts vivants et un autre type. C'est intéressant parce qu'il y aura sûrement pas mal de cartes qui vont réanimer des morts vivants. Euh, par exemple, de nombreuses cartes agissent en synergie avec morts vivants. Pas forcément dans la classe... Euh, Chevalier de la mort, mais euh, dans toutes les classes, ce qui déclenche l'effet bonus si un mort-vivant allié meurt après euh, votre dernier tour, etc. Enfin bref, voilà. En gros, il y aura des capacités, des, car des cartes qui fonctionneront comme ça avec le, le côté mort-vivant. Euh, donc là, par exemple, on a pour 8 en neutre, carte réincarnation, cri donc euh, Crit de guerre, Réal d'agonie, donne plus 5, plus 5 et provocation à un mort-vivant allié aléatoire. Donc, un peu le chef des morts-vivants. Euh, et on a le retour du mot-clé réincarnation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est dès que la créature meurt, elle revient avec un point de vie, en gros. Donc, même si elle a un... Par exemple, si elle revient euh, comme elle était avant. Enfin, comme elle est de base. C'est-à-dire, si c'est une créature qui a bouclier divin, elle va revenir avec bouclier divin euh, et un PV. Comme elle est, je préfère le redire, comme elle est au départ. Pas comme elle est au moment où elle meurt. Vous voyez l'idée donc par exemple, si vous faites une bénédiction des rois dessus, elle ne va pas revenir avec sa bénédiction des rois et un point de vie. Elle revient comme euh, si c'était une 2-2, de elle revient de 2-1 hein, par exemple. Vous voyez et si c'était une 2-2 de bouclée divin, elle revient de 2-1 bouclée divin. Bref. Euh, donc voilà, ça c'est rigolo. Hein, pour 3, réincarnation, cri de guerre, meurt. Donc, la créature, elle arrive, elle meurt. Donc, en fait, pour 3, on a une 5-1. Mais elle meurt. Donc, finalement, elle active, entre guillemets, le petit point sur le chevet de la mort. Donc, c'est rigolo. Nouveau mot-clé, soif de mana. Alors, c'est un truc qu'on a connu déjà un petit peu. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. En gros, euh, les cartes soif de mana gagnent en puissance. Sauf que vous atteignez une certaine quantité de cristaux de mana. Par exemple, l'éclair des arcanes, un inflige de points de dégâts, soif de mana 8, inflige 3 points de dégâts. En gros, si vous le jouez et que vous avez 8 mana à ce moment-là, vous allez mettre 3 dégâts. C'est un petit peu comme les sorts qu'on qu jouait. Euh, si on les jouait au tour 5, on avait des, un effet supplémentaire. Si on le jouait au tour 10, on avait un effet supplémentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est un petit peu le même effet. Sauf que là, c'est un petit peu plus euh, flexible, on va dire. Parce que là, c'est 8. Là, ici, carte de guerrier, ça invoque 2-1-2, provoque. Euh, si on le fait quand on a 6 mana, ça va invoquer des 2-4. Mais ça va coûter quand même toujours 2. Et là, voilà, pour 3, une 2-4 qui rend 3 PV. Si on le joue avec 6 mana, enfin, si on le joue quand on a 6 mana... C'est pas forcément tour 6, hein, c'est 6 mana. Dans Android, par exemple, on peut jouer ça T4, ça va rendre 6 PV, par exemple. Euh, récompense de connexion, si on se connecte maintenant. Alors là, ça bug un peu. Hein, évidemment, tout le monde se connecte comme des gros fadas. Euh, on a euh, cette carte-là, c'est le premier sort neutre légendaire. Enfin, le premier sort neutre, en fait, du jeu. Euh, Remplis votre main de sorts aléatoires, coûtant un cristaux de moins pour chaque autre classe dans votre main. Autre carte, pardon, dans votre main. Alors, ça peut coûter pas cher. Hein, c'est ça qui coûte moins 1. Mais en même temps, si ça coûte peu cher, bah ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de place dans la main. Et si on a beaucoup de place dans la main, ça va coûter cher. Mais je pense que c'est une carte qui sera testée au début parce que ça peut être très très intéressant. Euh... Nouvelle carte signature et nouveau paquet. Voilà, ça c'est le petit design. On ne va pas trop spécialement euh, s'attarder dessus. Euh, l'après co on connaît. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est pour le moment les infos hein, qu'on qu a. Il y a encore un petit peu des infos. Et après, je vous laisserai. Mangez votre steak puré tranquillou. Euh, donc, petite mise à jour qui a lieu maintenant. Mise à jour 24.6. Euh, je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails. L'idée, c'est vraiment de faire une d'avoir une idée globale. Hein, parce qu'il y a pas mal de, de choses sur Battlegrounds. Mais bon, vu que ça sort maintenant, je ne veux pas forcément faire une analyse des, des, des, de la mise à jour sur Battlegrounds. En gros, voilà, il y a cette carte-là. Nouvelle pièce or, ornementale des modèles légendaires pour héros et héroïnes. En gros, euh, pour fêter l'arrivée de la classe, le tout premier modèle légendaire le sera dédié à la personne d'Arthas. Il sera disponible au pré-achat. Voilà, ça, ce sera des choses à acheter. Mais en gros, voilà, les héros vont un petit peu bouger et tout. Un peu plus que, que d'habitude. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est de la cosmétique, hein, mais... Toujours un peu sexy quand on est un petit peu attaché à un héros, finalement, ou à un deck. Nouveau système d'événements. Événement des Chevaliers de la Saint -Saint et Retour des Chevaliers du Trône de Glace en mode standard. Ça, c'est assez incroyable, hein, pour le coup. Vraiment, ça, c'est dingo, dingo. Euh... Donc en gros, il y a une nouvelle Steam, vous savez où il y a les parcours de récompense, etc. On a un nouveau, euh, un nouveau système avec une interface d'événements. En gros, on va remplir des événements, on va faire des événements, on va récupérer des points, a priori, des petites runes. Et ces petites runes vont nous permettre d'acheter des petits boosters, de, ré enfin, de récupérer des boosters, de récupérer des, des skins, des choses comme ça. Donc voilà, il y aura, on va dire, un, de, de la gratuité en plus, si je puis dire. Il y aura des cadeaux en plus. Euh, dans un nouveau truc d'événement, donc ça peut être rigolo. Vous voyez comment ça va être fait Bon, on va voir ce que ça va donner, mais bon, on se fait toujours... Si le jeu nous propose encore plus de, de choses, en jouant, on prend. Mais ça, surtout, c'est incroyable. L'intégralité, accrochez-vous bien les petits loulous, l'intégralité de l'extension des chevalets du trône de glace, qui est une des meilleures extensions du jeu. Hein. C'est là où, où sont arrivés les, les DK, par exemple, si je dis pas de bêtises. Euh ça. Hein. Sera disponible gratuitement en mode standard pour une durée limitée. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va durer deux semaines. Euh, seront parmi partie jusqu'à... Ah non Par terre de la mise à jour jusqu'à la sortie de... du 6 décembre. Donc, si, si, plus un mois. Hein. On parle d'un mois et une semaine, là. Donc, pendant un mois et une semaine, il y aura l'extension du Chevalier Trône de Glace en plus dans le mode standard. Donc, ça va vraiment être quelque chose de particulier. La méta va être totalement chamboulée, hein, parce qu'il y avait quand même des cartes totalement dingues à voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, ça annonce le retour des vidéos YouTube sur Hearthstone et pas qu'une par semaine, pour le coup. Euh, donc, ça va être assez incroyable. Et après, voilà, il y a pas mal. Il y a beaucoup de choses également sur Battlegrounds, pour ceux qui aiment Battlegrounds, avec euh, un nouveau héros, avec pas mal de changements sur les, euh, sur trois persos, avec euh, plein, plein de nouvelles quêtes. Ça, on va le tester également cette semaine en stream et vous verrez ça sur YouTube. Il hein. y aura pas mal de nouvelles quêtes également. Euh, quelques nouveaux... Pas mal de nouvelles cartes également, avec des cartes qui s'en vont. Donc voilà, je ne vais pas forcément faire de vidéo euh, pour parler de pour parler de ça parce que ça, de toute façon, le comment dire, le, vous le verrez pendant les games, quoi, tout simplement. Il euh, y aura d'ailleurs un nouveau truc. Il y aura une espèce de, de petite chose que vous allez pouvoir acheter sur le jeu et en gros, vous allez récupérer, vous pouvez récupérer euh, 10 objets, des modèles de héros des ou, ou héroïnes rares. Deux, des émotes, un modèle de barman, une frappe légendaire, un plateau de jeu légendaire. Et en gros, il faudra payer pour récupérer un espèce de marteau. Et avec ce marteau, dès que vous allez faire un top 4, vous allez mettre des points dessus, un truc comme ça. Si j'ai bien tout bité. Hein. Euh, donc voilà, en gros, voilà, vous allez payer, avoir des, des petites en plus, des choses comme ça. Euh, donc ça peut être assez cool. Bon, les lobby legends. Le, ce sera le dernier, ce sera, enfin, le dernier de l'année, ce sera le 12 novembre. Ce sera évidemment commenté sur euh, ma chaîne Twitch. Euh... Et puis... Bon, Personaire, on s'en fout. Même si le jeu est incroyable, mais il y a beaucoup de jeux à tryharder. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes hypé pour le 6 décembre. Il y a pas mal de choses en attendant. Pour ceux qui aiment BG, il y a beaucoup de BG avec là une nouvelle méta qui va apparaître. Même s'il n'y a plus de Lobby Legend entre guillemets. La méta va falloir la tryhard parce qu'elle va être vraiment très très cool la tryhard. Il y a également euh, du Hearthstone avec les euh, cartes du Cheval et du Trône de Glace qui sont présentes. Donc ça fait 145 cartes en plus, même si c'est que jusqu'à la prochaine extension, ça va être une nouvelle méta. Bon, pour les amoureux de Hearthstone, il y a ça, plus la nouvelle carte à tester. Et, euh, et après il y a aussi Marvel Snap en ce moment qui est très à la mode. Donc euh, vraiment il y a trois jeux qui sont euh, hyper cool. Donc euh, voilà, on a du tryhard euh, sur la planche. Euh, et du test surtout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes hypé. Évidemment, quand les premières cartes sortiront, je vous présenterai évidemment euh, des vidéos d'analyse de ces cartes. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde